Le groupe Winch fait encore parler de lui alors que les autorités continuent d'enquêter sur le krach boursier spectaculaire qui a plongé Wall Street dans la panique la plus totale. On apprend que l'argo Winch a été choisi comme égérie du nouveau clip de la star de la pop. L'explosion de l'immeuble de la Silver trading sème le but parmi les enquêteurs. Ils n'ont pas encore réussi à déterminer s'il s'agissait d'un moyen d'éliminer les preuves ou bien d'une attaque contre le groupe Winch.